souffrance pourquoi s'acharner tu commences, je ne suis qu'un être sans importance sans lui je suis un peu par haut. je déambule seul dans le métro une dernière danse pour oublier ma peine immense. je veux m'enfuir Souffrance, pourquoi s'acharne et tu commences Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans